« Seigneur, tu es la lumière du monde. » C'était le début de la prière d'illumination. La lumière, ça peut être la foudre, ça peut être quelque chose d'hostile. Non, ici, la lumière a un tout autre sens. Alors, ces trois textes, je suis désolé, sont peut-être un, un peu longs, mais j'ai eu un peu cette euh, intuition, voilà, puisqu'on peut choisir les, les textes, alors il y a a priori des points communs, euh, il y a des, ce qu'on appellerait aujourd'hui des phénomènes climatiques, tremblements de terre, tempêtes, autant de situations qui font peur. Les trois personnages, deux prophètes et Jésus, sont entourés, euh, sauf l'un d'entre eux, par un équipage, mais ces équipages vont avoir un comportement évidemment bien, bien différent. Ces trois personnages sont, ces trois personnes sont, toutes les trois, appelées à une mission, retourner à Ninive, aller retourner voir le roi Achab, en vue de corriger des désordres. Et Jésus lui-même a pour objectif d'aller dans l'autre rive, c'est-à-dire l'autre rive du lac, ce sont des païens. Mais bien évidemment, ces personnages, je dis personnages, c'est peut-être irrévérencieux pour le Christ, n'auront pas le même comportement. Les deux prophètes, en fait, lâchent prise. Ils n'ont pas, et on les comprend, hein, ils n'ont pas forcément le courage de retourner ni voir Acabe et Jézabel, ni retourner à Ninive, surtout que dans le, ce qui concerne Élie, c'est tout ce qui s'est passé avec les adeptes de Baal qui ont été quand même assez largement massacrés, même ayant massacré les, les, les, les vrais prophètes. Donc, en plus, dans ces trois textes, Élie a une sorte de place spéciale par la rencontre avec le souffle de Dieu, puisque finalement, Dieu n'est pas dans la tempête, Dieu n'est pas dans le vent, Dieu n'est pas dans le feu. Et au fond, d'une certaine façon, on réalise que dans cette vie du peuple d'Israël, dans ce monothéisme, il n'est pas besoin de dire « Ah, Neptune est le dieu de la mer » ou « Zeus, le dieu de la foudre ». Non, au contraire, on n'attribue pas à chaque phénomène climatique eh bien, une divinité. Et par contre, qu'est-ce qui est la preuve que c'est bien Dieu qui passe près de lui après toutes ces tempêtes et ces événements C'est une sorte de bruissement, un léger souffle. Et le souffle, bien entendu, représente aussi la parole. Parler dans un souffle, être à bout de souffle, et donc souffle de Dieu, parole. C'est en quoi Elie, on l'a beaucoup dit, est une sorte de précurseur de ce que sera l'Évangile et Jésus, même si déjà il y avait, évidemment, parle, et qu'on est déjà dans l'Ancien Testament, dans une théologie de la parole. En ce qui concerne effectivement Jonas, les choses sont largement différentes, et quelque part, mais il faut faire toujours attention de ne pas rentrer dans du christocentrisme qui labelliserait ou hiérarchisait des titres de l'Ancien Testament, quelque part, dans sa réaction, il y a quelque chose de plus proche d'un récit de l'Antiquité. On voit presque l'Odyssée. Le grand poisson, du reste, je plaisantais. C'est pas du tout une baleine, hein, c'est un grand poisson. Donc, on est plus dans un récit un peu mythique où là quelque part, la, voilà, la, la tempête représente un, un caractère extrêmement euh, violent et spécifique. Voilà euh, un peu pourquoi j'avais choisi ces trois textes de façon un peu intuitive. Alors, j'essayais de mettre de l'ordre, de l'ordre dans ces trois textes. C'est toujours un peu ce qu'on essaye de faire, j'imagine, qu'on soit quand on est amené à, à présenter ces textes de la Bible, et j'avais une musique, je ne savais pas ce que c'était, j'avais une petite musique dans ma tête, et j'ai compris tout d'un coup que je pensais, alors ça m'a être un peu pédant pour être précis, à la première strophe du, der, enfin, du premier vers, de la dernière strophe du cimetière marin de Paul Valéry. Et que dit Paul Valéry, qui par ailleurs, est un peu précieux, c'est un très beau poème, mais c'est plus avec des références de l'antiquité grecque que chrétienne. Et cette phrase, c'est « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Et cette phrase, ce poème, que je connaissais bien quand j'étais plus jeune, m'a toujours marqué. Pour qui a fait aussi du bateau, parce qu'il y a quand même deux histoires de mer, hein, quelque part, « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Et quelque part, ces textes nous apprennent comment il faut tenter de vivre, dans des circonstances aussi périlleuses voire maritimes. Et alors bien évidemment, quand on euh, se met en perspective et quand on pense à la tempête apaisée, c'est évidemment la parole qui va apaiser, cette parole qui apaise la tempête. Et si je pris comme euh, un peu titre la parole qui apaise, ce qui est peut-être une faute de grammaire, que la parole, il faudrait dire peut-être la, la parole laquelle apaise, mais c'est précisément parce que cette parole qui apaise devient une véritable personne. Et c'est bien, d'une certaine façon, reconnaître le statut particulièrement fort de la parole du Christ. Et la force de cette parole est tellement liée à Jésus, finalement elle fait corps avec Jésus, et cette parole à ce moment-là et Jésus ne font plus qu'une seule personne. C'est pourquoi j'ai choisi ce titre, la parole qui apaise. C'est la parole qui apaise. C'est vraiment le Christ qui apaise et qui va apaiser à la fois la mer et les camarades qui sont dans le bateau en train de traverser l'autre rive. Alors, quand on reprend le, effectivement cette expression, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Ceci évoque effectivement, alors, à la fois éventuellement les prémices, le début d'une tempête. Le vent se lèvera-t-il ou non? Pour ceux qui ont fait de du bateau, ben voilà, c'est un peu il y a un vent qui commence à s'installer, on dit est-ce qu'il va durer est-ce qu'il va s'installer ou non mais il faut tenter de vivre, c'est aussi euh, quand la tempête commence à prendre de, de, de la force alors vous voyez quand c'est juste le vent se lève et qu'il est plutôt calme et paisible un charmant azur alors on va penser à Élie devant sa caverne et qu'il voit passer un léger souffle le souffle de Dieu et puis à un autre moment ça devient tout à fait catastrophique le ciel est lourd, il y a on dirait presque un tableau, je ne dis pas le radeau de la Méduse, parce qu'on n'en est pas là, mais vraiment un tableau assez... parce que c'est pas un radeau, c'est un vrai bateau, mais une, une période extrêmement violente, et que ce soit aussi de la musique, il y a toute une dimension dans ces textes, et dans les trois textes, dans l'occurrence, une dimension assez poétique, assez théâtrale, assez picturale. Parce que même Ellie il faut quand même voir qu'une tempête, enfin que la pluie arrive à fracasser les rochers et à les à les envoyer au fond de la vallée. Donc voilà cette idée quand même dans laquelle ce vent qui se lève peut amener vraiment à un moment donné des catastrophes. Et ce souffle de Dieu rappelle effectivement que Dieu n'est pas Zeus, n'est pas Poséidon, n'est pas Héros, c'est vraiment un souffle, le souffle de la vie et c'est évidemment très prémonitoire et très annonçant euh, l'évangile, ceci a été souvent dit, et c'est sans doute pas par hasard que dans la transfiguration, nous retrouvons à la fois Moïse et Élie. Si nous reprenons la situation de Jonas, elle est quand même très en, en contrepoint de ce que sera la tempête apaisée. Euh, Jonas, comme Jésus dans la tempête, ben, qu'est-ce qu'il fait Il dort. C'est étonnant, quand même. Alors, Jésus dort sans doute parce qu'il a confiance dans son équipage, ou il est fatigué, ou c'est son choix, je ne sais pas, de ne pas faire de la théologie très très basique. J'en serais sûrement capable, mais ce ne serait pas intéressant. En tout cas, tout, tous les deux dorment. Et ce n'est sans doute pas le même so so sommeil. Jonas, sans doute, il a un peu fui ses responsabilités, mais comme je disais, on, le, on lui pardonnera. Et puis, il sera avalé par un grand poisson. Euh, tout le monde va essayer de le transformer en en bouc émissaire, grand poisson donc qui n'est pas une baleine et puis il y a ce petit clin d'œil qui n'est sans doute pas théologiquement très précis mais dans lequel il est dit qu'il reste comme par hasard trois jours dans le ventre du grand poisson trois jours, ça rappelle évidemment les trois jours du Christ après la mise au tombeau. en tout cas il y a dans le texte de Jonas comme je disais, des éléments qui rappellent davantage une forme de mythologie antique alors que dans la tempête apaisée je dirais que euh, Jésus dort. Alors, vous savez qu'on dit toujours que la foi, c'est la confiance. Alors, est-ce qu'il fait, au fond, confiance à son équipage Il dort tranquillement. Et tout d'un coup, quand euh, les choses euh, vont mal, il leur dit, mais pourquoi avez-vous si peur Vous voyez, moi, je dormais. C'est pas non plus une chose catastrophique que le mauvais temps. Pourtant, on dit bien dans le texte que les vagues commencent à rentrer dans le bateau. Et puis, c'est sûrement plus une grande barque qu'un qu grand voilier ou qu'un grand bateau capable de faire une distance plus importante. Et il répond, pourquoi avez-vous si peur Il leur dit, pardon, pourquoi avez-vous si peur Vous n'avez pas encore la foi, donc vous n'avez pas encore confiance. Confiance en moi, confiance, en, moi. en tout cas pas, pas confiance. Ainsi, Jonas et Élie se ressemblent, selon quoi ils sont des prophètes qui, devant une mission aussi dure, aussi terrible, ont une forme de fuite, bien excusable, comme je le disais. Voyez ce que Dieu est dans une sorte de double confiance, et il interpelle les disciples de cette façon-là. Par ailleurs, on doit rappeler effectivement que, en ce qui concerne, par exemple, Jonas, je reviens là-dessus, il doit quand même retourner à Ninive, hein, c'est pas facile. Hein, et Élie, il doit aller retourner voir le roi Achab dans toute cette crise autour de l'adoration de Baal. Alors, d'une certaine façon, dans la tempête apaisée, toujours quand on continue à le comparer avec le texte de Jonas, s'il y a des, des similitudes, hein, l'autre rive c'est aussi les païens, comme Ninive qui est une ville qui ne respecte plus les lois de Dieu, oui bien sûr la traversée est d'aller à cette rencontre. Bien sûr la tempête éclate. Bien sûr Jésus dort. Oui, l'équipage prend peur. Mais il ne s'adresse pas à lui comme l'équipage de Jonas qui cherche un bouc émissaire, mais ils lui disent maître, cela te fait-il rien que nous périssions Donc vous voyez aussi toute cette articulation, sans doute cette intention de dire mais tu veux vraiment qu'on périsse alors que après Jésus évidemment annonce la vie éternelle. Une sorte de de provocation mixte mais ils ont effectivement extrêmement peur. Et c'est à Jésus qu'ils s'adressent. Et ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est que Jésus, par sa parole, va apaiser à la fois la tempête, là on serait effectivement dans un dieu des phénomènes climatiques presque, et également les disciples. Donc vous voyez cette espèce d'évolution entre le livre de Jonas, Élie, et la tempête apaisée, même si j'ai dit qu'il ne fallait pas être trop... Christocentrique parce que l'Ancien Testament, la Torah, a une cohérence ensemble, et que ce serait aussi vis-à-vis -vis de nos amis juifs, sans doute un peu excessif toujours, de faire cette hiérarchie qui poussait quelquefois à certaines confessions chrétiennes à peu s'intéresser à l'Ancien Testament, et d'autres peut-être s'approprier davantage. Donc voilà ce qu'on peut dire, et en tout cas, euh, Jésus, dans cette partie du, de l'Évangile, a... Une sorte de, il fait effectivement une sorte de, de synthèse il est euh, cette euh, mais synthèse est un terme qui serait bien réducteur il est cette avancée qui permet effectivement de faire le lien entre la confiance et la foi car quelque part l'équipage lui a fait confiance alors je reprends ma petite musique le vent se lève il faut tenter de vivre c'est quelque chose en plus, souvenons-nous, même si là nous sommes en Israël et avec des lacs, Tiberia et autres, et Paul Valéry, c'est la Méditerranée. Mais enfin, quelque part, notre notre foi, notre religion chrétienne, c'est quand même tourné vers la Méditerranée. Et donc le cimetière marin, c'est le cimetière de Seth, comme vous le savez sans doute. Et donc voilà, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Ce d'autant plus qu'en Méditerranée, comme dans ces lacs, les lacs, d'Israël était extrêmement violent. C'est pas du tout, tout d'un coup, la tempête se lève. Il faut pas croire que c'est une, de l'eau calme et tranquille. Et on sait aussi qu'en Méditerranée, les renverses de vent sont extrêmement fortes. Et donc, c'est pas un hasard, au fond, si cette, peut-être, cette musique est rentrée dans ma, dans ma cervelle, comme l'on dit, et que je suis extrêmement préoccupé toujours de ce, ces peuples incroyables. Quand on pense à la civilisation telle qu'elle a été conçue. Au fond, le départ de la civilisation, souvent c'est le long des fleuves. Puis après on a dit, c'est de port en port. Hein, quand ils allaient de Marseille à Alexandrie, il n'y avait pas de carte marine, et il n'y avait pas de GPS. Et après, ben, il y a eu les aérodromes. C'est les trois, le fleuve, et j'y reviendrai sur le fleuve, le fleuve, la mer et les avions. C'est une digression, vous m'en excusez, c'est mon mauvais côté. J'aime faire des digressions, ça permet à l'orateur de se reposer deux minutes, et après il faut qu'il reprenne le fil. Donc ça c'est un peu la difficulté de la digression. Cette digression est en faite, je reviens aussi sur le fait que, justement, ce lac pour Israël, c'est extrêmement important. L'eau est très extrêmement importante. L'eau est encore importante aujourd'hui, avec la position du Jourdain, avec les accords faits avec la Jordanie pour un partage de l'eau, ce qui explique en général une bénévolence plus forte entre la Jordanie et Israël, et l'eau c'est à la fois un danger dans cette religion chrétienne, mais c'est aussi une bénédiction. On pense évidemment à toutes ces références, tout d'abord au baptême, bien entendu, mais nous avons un tas de références autour de l'eau. Vous avez l'arche de Noé, c'est le déluge, vous avez précisément Jonas, vous avez la traversée de la mer Rouge, vous avez Moïse sauvé des eaux. On voit bien à quel point le le contrôle de l'eau, et l'eau est un élément, tantôt qui fait peur, tantôt qui est une source de bénédiction. Quant au souffle de Dieu, cette espèce de petit mouvement qui passe après l'orage, le tremblement de terre et le feu, c'est un peu, vous savez, le Dieu du psaume 103, Dieu compatissant et lent à la colère. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans un char triomphant, c'est un Dieu compatissant, et lent à la colère, et là, on le saisit, on le comprend à un léger souffle. Et dans la tempête apaisée, le Christ, comme il est présent, c'est bien aussi sa parole qui apaisera et la mer et l'équipage, et cette vision, au fond, correspond au fait que la vision très souvent fait peur, on fait peur par des images, par des choses tout à fait épouvantables, et la parole, normalement, devrait adoucir. Alors, je ne devrais pas dire ça dans le contexte politique actuel, on retrouve des paroles d'une rare, rare violence, mais en tout cas, la parole évangélique est quelque chose qui est à la fois un appel à la conversion et un appel aussi à une certaine douceur. L'autre point qui est intéressant, si on, on parle essentiellement maintenant de la tempête apaisée, c'est que toute cette scène se déroule dans une unité de temps, d'espace. C'est quand même un récit extrêmement euh, concis. Et si au début, il s'agit d'aller sur l'autre rive, c'est aussi quand même l'idée que cette barque, ce bateau, c'est un peu, on, on a souvent dit que c'était l'église. Et pour la tradition réformée, c'est sûr que cette conception d'une église dans la nef d'une barque, à la limite, c'est la communauté. Et ceci répond assez bien à ce que nous avons entendu au début de cette de ce culte, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Je veux dire, cette affirmation, cette base ecclésiologique, auquel nous sommes extrêmement sensibles, et à laquelle nous adhérons bien volontiers, je trouve à toute sa force dans la tempête apaisée. C'est la communauté, c'est une barque, et ils ne sont pas nécessairement très nombreux. Alors évidemment, le contrepoint sera de parler de la multiplication des pains, des grandes foules, etc. Mais c'est aussi la justification de notre conviction que si deux ou trois sont réunis au nom du Seigneur, il sera au milieu de nous. Et puis, l'autre aspect, quand je dis que ceci se passe, euh, alors évidemment dans une unité de lieu, c'est la barque, mais aussi dans une unité de temps, il faut toujours avoir en esprit aujourd'hui, plus peut-être qu'ailleurs, nous sommes obsédés par le temps chronométrique. Or, le temps chronométrique, c'est autre chose que le temps spirituel. C'est autre chose que le temps des saisons, que les horloges astronomiques, que c'est autre chose que le temps biologique. Et donc, il faut vraiment avoir également, quand on lit ce type de texte, de voir à quel point... C'est un temps spirituel extrêmement concentré et qui n'aura pas besoin d'être délayé dans des grandes chansons de gestes ou autres. C'est vraiment un temps qui n'est pour autant pas chronométrique. C'est un temps spirituel, dense, important, qui relève aussi beaucoup d'éléments concernant la solidarité entre les disciples du Christ, la fraternité et toutes ces valeurs qui sont les nôtres. Et quelque part aussi, cette tempête, la tempête, ce texte de « La tempête apaisée » fait un peu référence à une notion d'avantage laïque qui est au fond l'éthique de responsabilité. Jésus, même s'il dort à un moment donné, est pleinement responsable du projet qu'il a d'aller même le soir de l'autre rive. Et on voit bien que ce projet, il y tient beaucoup, puisque quelque part, on peut faire des comparaisons, sans doute ses disciples disent « Mais attends, Jésus, tu vois bien il y a des gros nuages qui arrivent, il va y avoir une tempête, on pourrait quand même le faire le lendemain. Il n'y a pas, dire, il n'y a pas le feu au lac, ce serait vraiment une plaisanterie tout à fait ridicule. Mais euh, voilà, il a cette détermination, il assume, il n'est pas dans le déni, mais il fera confiance puisque comme nous le savons, confiance et foi se lient entre elles. Et donc, si on va jusqu'au bout, au fond, cette euh, L'attitude de Jésus, la proposition qu'il fait à ses, à ses camarades qui sont avec lui dans cette modeste et frêle nef, c'est bien une proposition de conversion. Et cette conversion est annoncée, et suggérée et demandée avec calme et bienveillance. Et évidemment, ce calme et cette bienveillance, Aura ce double effet de consolider, j'imagine, bien entendu, les liens qui existent entre cet équipage, entre guillemets, et également la mer qui, par dessus le marché, donc que ce soit Poseidon et son trident, va également se calmer. Et dans cette, euh, dans ce contexte, euh, on voit aussi que dans le, dirait je dans la tradition ce que nous enseigne Jésus, c'est qu'elle est, qu elle est proposé, c'est fait sûrement quelquefois avec des actes assez extraordinaires, mais fondamentalement, c'est quelque chose qui est de l'ordre du souffle de la conviction. Alors, ce n'est pas du tout classique ce que je vais vous proposer de nouveau, peut-être, mais j'ai envie de juste vous dire, pour conclure, non pas lire un autre texte, mais revenir au cimetière marin, parce que le plus important dans le cimetière marin de Paul Valéry, c'est la Première strophe et la dernière. Pourquoi Parce que la première strophe, d'abord, est moins compliquée que, que les autres strophes, moins recherchée pour montrer qu'il serait capable d'avoir zéro faute à la dictée de Malarmé. Mais que dit la première strophe Alors, la première strophe, il faut que je la retrouve, mais je la connais théoriquement par cœur, euh, c'est ce toit tranquille où marchent des colons. Voilà le début de la première strophe. Et donc, vous voyez que D'entrée de jeu, Paul Valéry nous montre une image assez évangélique aussi, puisqu'il parle de ce toit, des colombes qui sont sur le toit, et derrière, nous avons la mer. Ces colombes, qui pourraient, évidemment, c'est pas forcément les oiseaux qui sont au-dessus des océans, en général, loin de là, mais c'est bien une vision, effectivement, avec l'esprit, et, et bien entendu aussi euh, l'oiseau tellement représentatif, la colombe. Alors, c'est aussi du reste quelque chose qui m'a toujours euh, frappé. J'ai eu un passeur qui avait cette comparaison pour expliquer la Trinité. Vous voyez quand même, je reparlerai de Paul Valéry, mais je vais quand même finir aussi sur la Trinité, et où il disait, au fond, Dieu c'est la source du fleuve, l'esprit c'est le courant, et Jésus, ce sont les deux berges qui nous accueillent s'il y a un problème et qui nous exhortent à bien descendre en bateau tout le long du courant. Et vous voyez... L'esprit, on ne le voit pas, on ne voit pas le courant, on ne sait pas ce qu'est le courant, on ne le voit pas physiquement. Mais c'est bien lui qui fait circuler tout ce fleuve de la source jusqu'aux deux berges qui sont des berges accueillantes. Et vous verriez effectivement Jésus traversant le fleuve d'une rive à l'autre. Et donc je termine aussi avec cette phrase « Le vent se lève, il faut tenter de vivre, l'air immense ouvre et referme mon livre ». Alors on pourrait imaginer quelqu'un qui lit la Bible, je ne sais pas si Paul Valéry s'est très satisfait de cette comparaison. La vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, page tout éblouie, rompez vague, rompez d'eau, réjouisse, toi tranquille, ou piquerait des faux.